Moi ce que, je, ce que je kiffe vraiment dans le beatbox, c'est le fait de montrer aux gens que... Parce qu'en fait en général les gens pensent que c'est super dur d'apprendre le beatbox, qu'on qu a besoin d'avoir un don pour savoir faire plusieurs sons en même temps, tout ça, des trucs comme ça. Et en fait moi j'aime bien montrer aux gens que pour apprendre les bases du beatbox, franchement tout le monde peut le faire. Enfin, voilà on l'a fait là, il y a 5 minutes, tout le monde a appris hyper rapidement les sons de base faire une batterie avec la bouche et du coup moi c'est en fait ça fait vraiment partie de ma démarche de bah, de montrer ça aux gens qu'on n'a pas besoin de prendre des, des cours d'aller au conservatoire forcément faire du solfège et tout ça pour apprendre un instrument c'est aussi possible d'apprendre comme ça tout seul juste si on est passionné on y arrive quoi en fait et du coup euh, moi je fais enfin comme je disais je suis intermittent du spectacle donc je fais tout le temps des spectacles des concerts et tout mais il y a aussi une grosse euh, euh, partie dans ma vie professionnelle et artistique, qui est de donner des ateliers. En fait, je kiffe trop euh, transmettre. Et du coup, dès que j'ai commencé à apprendre le beatbox, j'ai kiffé euh, apprendre aux gens à faire du beatbox. en fait Je sais pas trop pourquoi, mais en gros, c'était un peu ça euh, l'idée. Donc, j'ai fait des vidéos directes, euh, des tutos et tout, comme si moi, j'étais pas forcément euh, hyper fort. Mais j'avais trop envie d'apprendre aux gens et tout. Et de voilà, faire un peu des blagues autour du beatbox et tout ça, ça m'a bien plu. Voilà. YouTube, quand je m'y suis mise, euh, ça m'a fait connaître hyper rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça a bien marché. C'est un peu tous les podcasts de faire des blagues et tout. C'était le moment où ça marchait bien, tout ça et tout ça. Du coup, euh, je pense que ça m'a fait connaître auprès d'un certain public qui euh, n'est pas le public euh, que j'ai aujourd'hui. Euh oui. Enfin, du fait de tourner en concert et tout ça, euh, là j'ai un public qui me suit un petit peu, je pense, euh, dans la région, enfin je ne sais même pas si je suis vraiment un public, pas de fans, ou quoi, j'ai un peu des gens qui me suivent, mais euh, YouTube c'est vraiment un autre public en fait différent, et ça se voit parce que euh, sur ma page Facebook, euh, j'ai beaucoup moins de, de gens qui me, qui me follow, mais c'est vraiment des gens qui, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment des gens qui, qui mettent des commentaires, qui m'envoient des mails et tout ça. Du coup, c'est un petit peu différent. Je pense que c'est plus ces gens-là qui, qui viennent me voir en concert et tout. Et sur YouTube, que c'est, comme je disais, le truc des podcasts et tout, c'est un peu un autre public qui est plus, voilà, qui n'est pas forcément de la région, mais qui me suit uniquement sur Internet. Quoi.